Salut, ah, c'est Aytiros, j'espère que vous avez la forme. Mmh. Moi, ça va, impeccable. Vous m'excuserez un petit peu pour le bruit aujourd'hui, parce que j'ai des personnes qui travaillent pas loin de, de chez moi, donc je crois qu'ils utilisent un tout pour faire du ciment. Enfin, je ne sais plus quel pari c'est, hein. bref. Donc, il y aura un petit bruit de fond, hein. vous m'excuserez. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de ce que j'utilise moi quand je pars en enduro de nuit. Euh, que ce soit au niveau éclairage et au niveau rechargement. Alors euh, l'éclairage est très important parce que bon, c'est sûr qu'on a les phares de la moto, mais quand vous vous arrêtez pour monter votre bivouac et monter votre, donc, votre, votre tente et tout monter votre bivouac pour je dis plutôt, et monter votre tente et tout, on a toujours besoin d'un éclairage. Alors j'ai deux types d'éclairage moi que j'utilise le plus, c'est du matériel de, de qualité. Hein. Je prends toujours ça. je. je j'essaie toujours de prendre toujours ce qui est le plus cher ou le mieux en éclairage ne prenez pas du chinois parce que j'ai testé beaucoup de lampes chez eux et c'est des lampes qui ne tiennent pas dans la durée que ce soit au niveau des piles, des batteries ou même au niveau de la pile de la lampe en elle-même elle crame, elle ne supporte pas la chaleur donc c'est très mauvais excepté le petit panneau solaire là qui est de fabrication chinoise qui par contre pour une fois fonctionne très très bien et c'est la seule chose que je me suis autorisé le reste étant de fabrication américaine donc, et celui-là je crois c'est aussi américain ou français je pense. Je ne sais plus la marque, je oublié le nom, parce que est pas marqué dessus. Ah si voilà, Vicello. Je crois que c'est marque italienne. Donc euh, voilà. On va commencer bon, donc, par celui-là, parce que j'ai la main. Alors c'est une lampe frontale donc, de marque hein, Vicello. Qui est très intéressante. Donc elle a, on peut, a plusieurs On peut le mettre sur plusieurs euh, angles. On peut donc avoir un éclairage rouge pour la nuit pour éviter d'avoir un éblouissement. Euh, et, être vu, et pas être trop vu de loin. Même pour la chasse et tout, c'est excellent. Parce que les animaux, euh, euh, l'éclairage rouge, c'est moins agressif. Ils le voient moins. Et vous, ça vous permet donc de, de, comment on dit, de vous éclairer euh, bien la nuit. C'est ce qu'ils ont dans les commandos. Hein. Ensuite, vous avez un éclairage puissant devant et un éclairage de côté. Alors l'éclairage puissant, oui, hein, c'est vraiment assez important. Et un petit éclairage, voilà.